Chapitre 51. 1. Dans ces jours-là, la terre rendra de son sein et l'enfer du sien ce qu'ils ont reçu, et l'abîme rendra ce dont il est redevable. 2. Il séparera les justes et les saints des méchants, car ce sera pour les premiers des jours de grâce et de salut. 3. Dans ces jours, l'Élu siégera sur son trône, et tous les secrets de la sagesse et de l'intelligence s'échapperont de sa bouche, car le Seigneur des esprits l'a doté d'une gloire éternelle. 4. Dans ces jours, les montagnes tressailliront comme des béliers, et les collines bondiront comme des agneaux rassasiés de lait, et les justes seront des anges dans le ciel. 5. Leur visage resplendira d'une joie ravissante, car dans ces jours, l'élu sera exalté, la terre tressaillira d'allégresse, les justes l'habiteront, et les élus la fouleront de leurs pieds innocents.